Alors bonjour à tous aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle émission de la saison 2 de parcours de vie et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer mais vraiment une immense chance d'interviewer Emilien Dangui qui en fait est surtout connu sous le DJ Cosme et ça fait très longtemps qu'on se connaît euh, et que tu mixes toi et on s'est rencontrés, euh, je crois que ça devait être en 2015 ou 2016 euh... Tu, tu mixais, je t'entendais mixer tous les jours à ce moment-là, <rire> mais tellement et, euh, et moi, je faisais du bordel de mon côté, mais toi, tu avais euh, dans, dans le premier arrondissement à Lyon, et tu jouais toute la journée. Des fois, tu avais les basses. Moi, j'adorais ça. J'ai toujours aimé beaucoup la techno et les, les, les, les, le redondant ensemble dans les basses, sans doute euh, parce que je suis un peu actif et que ça me plaît bien. Mm -hmm. Et je t'entendais jouer tout le temps. Et un jour, donc on, on se voit sur le palier, on discute, tout ça. Puis à un moment, tu viens en disant bah, « bien, faut qu'on parle ». Et là, on attaque les conversations sérieuses, je me souviens, un jour. Et je, je déjà un peu découvert et là, je t'ai découvert et j'ai découvert tout ton univers qui est quand même fantastique et euh, on s'est accompagné. Parce que c'est vrai qu'on s'est accompagné, on y reviendra. Je te dois beaucoup pour un moment, je en, on en reparlera plus tard. Et on s'est accompagné pendant plusieurs années et je mmh. t'ai jamais vraiment quitté. Je te regarde toujours de, de loin, ton évolution mmh. et tu as fait des trucs fantastiques. Donc ça, c'était notre début, il me semble. Hein. Mmh. Toi, tu te rappelles comment ce, cette rencontre Bonjour Olivier. Bonjour Émilien euh, alors euh, ouais on, en fait on était voisins, c'est ça, ouais. euh, ça l'information. Si tu l'as pas dit mais euh, je pense que ça fait bizarre si, euh, si on me dit okay. pas. On était voisins. Euh, donc bah moi c'était euh, une période euh, de ma vie assez incroyable où je, euh, je mûrissais mon art et euh, je continuais justement. J'avais fait des choix dans ma vie où euh, je m'étais écarté de la carrière professionnelle classique et, et, euh, et je m'étais vraiment lancé dans la musique. Euh, du coup, c'est vrai que je m'exerçais beaucoup à la maison et que étant donné que tu étais mon voisin, tu profitais de manière euh, <rire> continue. continue et euh, pas je... directe, indirecte de, de ce que oui. je faisais. Et j'avais beaucoup de chance que tu appréciais ça. Ah mais tellement, je vraiment. Et euh, voilà, toi, c'était plus chez toi, je me souviens, un atelier de bricolage, ouais. parce que tu voilà, étais un bricoleur, un, tou un, tou un touche à tout. Et, euh, et et je me, voilà, je, me, je, je me souviens, oui, bien sûr, euh, encore très bien de notre rencontre. Euh, C'était euh, une personne assez intense, un peu comme moi. Et du coup, c'est vrai qu'on a, qu a échangé sur beaucoup de plans et on s'est connecté sur euh, beaucoup de choses voilà <rire> Alors toi, t'es DJ et t'as une passion de la musique depuis tout petit. Alors toi, tu m'as raconté que, mais tu vas nous le faire en détail, ouais. que t'es né euh, dans la Nièvre à De sises il me semble, et que t'as grandi là-dedans. Et un truc fascinant que tu me racontais, c'est le kangou le et la sono mobile, enfin la sono, quand t'étais petit, t'embarquais. Mais euh, vas-y, je te raconte parce que c'est fascinant ce, cette période-là. En fait, je viens d'un village, euh, de la campagne, et j'ai toujours été fasciné par les... Euh... Les discos mobiles, à l'époque c'était ça, dans les villages, il y avait des mecs, il n'y avait pas vraiment de boîte de nuit, il n'y avait pas vraiment d'établissement établi avec un gros sound système mmh. Donc il y avait, c'était des, des discothèques mobiles, donc les mecs déplaçaient dans des, souvent dans des gros camions, des, des énormes sonos. Et gamin, j'étais fasciné par ça, dès qu'il y avait une fête de village, moi c'était plus l'aspect matos, et puis, je me demandais toujours ce que faisaient ces mecs, comment, comment ça se passait, comment ouais. ils passaient la musique, la lumière et tout. Et, euh, et j'ai, au ouais, fin du collège, au début du lycée, euh, avec un copain, on s'est vite passionné de ça. On a eu la chance d'être, d'avoir euh, dans mon village un centre social et il euh, y avait un, un directeur de, de ce centre qui était, qui était fraîchement arrivé qui voulait un peu dynamiser le village, qui nous a aidé à monter des projets et à acquérir du matériel. Et on a très vite tourné et fait des, fait, fait des fêtes de village. Et déjà à l'époque, j'étais passionné de musique électronique et de techno. Du coup, on faisait des fêtes techno. Donc là on est euh, dans les, on est en 96-97 euh, dans, dans mon village, donc euh, ce qui était un peu improbable. Et euh, c'était assez bien accueilli les jeunes adoraient, euh, les jeunes de ma, de mon âge. Et euh, et du coup, ton histoire de camion Kangoo, c'est qu'après dans le fil de sein, c'est que je euh, j'ai commencé à à faire d'autres soirées, à jouer, euh, parce que euh, j'avais envie de jouer. Du coup, je faisais tout ce qui, qui, hein, qui s'offrait à moi. Donc, jouer à la choucroute du foot, <rire> je faisais des mariages, <rire> des anniversaires, euh, je faisais plein de trucs comme ça. Et euh, mon père, euh, étant menuisier de métier, euh, avait un kangourou effectivement. Et euh, donc, à l'époque, c'est lui qui m'emmenait la nuit euh, avec tout le matos dans le kangou, et euh, il m'emmenait jouer parce que j'avais pas le permis, j'étais hyper jeune. Et pour pouvoir un peu faire tout ça, hein, et, euh, et, euh, et ça me rapportait aussi de l'argent. C'est comme ça que je me suis mis dans la vie active, et pour pouvoir un peu vivre de ma passion, et surtout ce qui ça m'a permis d'apprendre, d'avoir le, même si je faisais des, alors je parlais un peu de ces fêtes, anniversaires et tout, euh, qui n'étaient pas dans ma couleur musicale, mmh. ça m'a appris à d'avoir le sens de la piste, tu vois, de pouvoir euh... Euh, mobiliser, créer une énergie, créer des atmosphères, euh, lire ce qui se passe sur un dance floor. Ça m'a énormément appris ça. Et c'est à cette époque-là que tu commences à collectionner les vinyles ou pas Oui. Il me semble parce que tout ce que vous avez derrière, là, ça c'est une partie seulement de ta collection, je sais parce qu'on l'a transporté. C'est ça. Et c'est vraiment fascinant parce que tu as un panel qui remonte à des années, enfin aux années, euh, même aux premières années en fait, et même dans les années 80, enfin tu as plein plein de disques jusqu'à maintenant, mmh. et ce qui permet effectivement d'avoir tout ce, ce regard sur euh, la musique. Alors après tu choisis certaines musiques, tu me racontais à un moment aussi que t'écoutais au téléphone, je crois, c'est <rire> ça. ça hein. Alors ça c'était, euh, j'avais des, des, des potes qui avaient un magasin de disques à Dijon, parce qu'après, bon, j'ai fait mes études à Dijon dans la dans la continuité de, de si on remonte le temps. Ouais. Je suis parti à Dijon euh, et là-bas, euh, Dijon c'était une capitale de la musique électronique parce qu'il y avait un club qui s'appelait l'Enfer qui était encore ouvert quand j'ai quand fait mes études. Il a fermé en 2000. Et euh, Garnier, il y a été résident. Il y avait toute la crème, des DJ américains qui venaient jouer, euh, les Jeff Mills, Derrick May, euh, les Robert Hood, tout cette clique-là, mmh. allaient jouer. Euh, aller jouer euh, à l'enfer. Et euh, donc j'ai pris une claque. Ah ouais, oui. J'ai pris une claque, ça m'a encore ancré encore plus dans la musique et euh, dans les directions que j'avais prises. Et euh, voilà, le, si, je peux, si je peux dire ça comme ça, l'enfant euh, le rêveur qui avait en moi a dit, euh, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ouais. Donc, ouais, donc tu à ce moment-là, on a lié un pacte et, <rire> et l'adulte en devenir a... A dit à cet enfant rêveur, euh, OK, on va aller là-dedans. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça a ancré un peu plus, plus fortement ma passion. Et puis, donc, l'histoire du téléphone, c'est. Euh, je m'installe à Dijon, je fais mes études euh, là-bas. On y reviendra après. Ouais. Euh, et euh, et des, je me fais plein de potes et j'ai des potes qui ont un magasin de disques. Et, et à l'époque, il euh, n'y avait pas Internet. <rire> Wow. Et eh oui, il y a eu ah, une époque voilà. sur internet, waouh wow. et, et donc euh, tu avais un téléphone avec un fil Il y avait un téléphone avec un fil, avec un gros fax, donc on recevait des listings de disques par fax, ouais. on regardait, donc on épluchait déjà les noms, on disait putain, il y a ouais. Intel euh, qui a ressorti un disque, machin, et pour pouvoir avoir un peu une couleur de, <rire> de, la, musique, tu de vois. la musique, on appelait <rire> le distributeur, et le distributeur au téléphone nous faisait écouter les plaques. Si. Incroyable. Incroyable. <rire> et on dit ouais oh, « celui-là il est bien, <rire> on en prend 10 <rire> Tu as ouais. joué en club à ce moment-là quand tu étais à Dijon ou pas je, commence, je, commençais, euh, je commençais à faire des soirées. Ouais, ouais, Je jouais pas mal dans les soirées étudiantes. Il y avait beaucoup de soirées étudiantes. C'était les soirées qui regroupaient le plus de monde. Ils recherchaient des DJ. Euh, mes premières grosses scènes, c'était des, des grosses soirées étudiantes. Ouais, de 2500, 2000 personnes. Hum. Parce que moi, je t'ai vu beaucoup de fois à jouer et il y a quelque chose qui te caractérise, c'est vraiment l'énergie que tu donnes et l'osmose avec le public. Ça, ça m'a toujours fasciné. Dans chacun de tes sets, tu sens, la, tu sens les gens. En fait, tu sens l'ambiance, c'est mmh. très particulier et tu t'adaptes à eux. Et quand tu sens une petite baisse, c'est toi qui te remets en, en scène avec une énergie mais tellement hallucinante. Mmh. Ouais, et tu arrives à, arrive à les mener sur des trucs mais vraiment sur euh, un groupe qui sent formidablement bien parce que c'est vrai quand tu danses en techno j'ai remarqué souvent enfin dans les rêves etc c'est souvent seul en fait avec toi-même euh, et après, quand tu rencontres les gens, ça crée quelque chose. Mais c'est vraiment au début une musique qui me semblait toujours unique. Enfin, tu sais, tu avais une unicité de la, mmh. la techno et c'était vraiment le groupe qui faisait ce, ce corps-là. Et toi, tu arrives à, à, à le fédérer. Mmh. C'est un truc euh, fascinant. On va parler études deux secondes parce que c'est… Que... J'aimerais bien parler ouais. de ce dont euh, ah, tu as parlé. en plus on est parti pour 4 heures, vas-y Michel. <rire> non, parce que c'est vraiment le cœur de ma passion. Alors, euh, je trouve qu'on touche à quelque chose euh, là qui est, euh, qui est essentiel pour moi. Mmh. Euh... Ouais, moi, j'ai une vision qui est, euh, qui est un peu old school en fait de mon métier. C'est ce que on l'a touché du dos tout à l'heure. C'est euh, euh, faire danser des gens, créer une harmonie, une alchimie. Et puis, il y a quelque chose qui est très vibratoire pour moi euh, dans la musique. Euh, euh, C'est quelque chose qui me fait me sentir en vie, qui, ouais. euh, qui, qui me donne envie de partage, d'aller vers l'autre. Euh, C'est une connexion qui est euh, incroyable. Même encore euh, ben aujourd'hui, pour moi cette vibration elle est encore intacte et euh, j'essaye de la préserver et de la muscler au quotidien, euh, en jouant, en écoutant, de, euh, voilà, en écoutant tous les jours de la musique. Et, euh, et effectivement cette, cette énergie, euh, euh, je suis toujours assez… Euh, à chaque fois je, je, je prends une baffe de, de voir euh, comment l'être humain peut se, se connecter sans parole, sans téléphone. Juste en vibrant à l'unisson. Bah, les anciennes, les, anciennes, enfin, rites, les, anciennes, les anciennes chansons tribales, tu sais, enfin qui font vibrer, mm. euh, et c'est ce truc qui remonte à tellement, tellement loin dans l'humanité. Ouais. Et euh, c'est fascinant, tu le, tu, tu le recrées, enfin... bah, ce, ce truc-là, c'est, je suis arrivé là-dedans. Je sais, je, mm. c'est quelque chose que j'aime faire, qui m'anime. Il y a d'autres métiers qui sont un peu euh, où on retrouve un peu ça. On parlait tout à l'heure en off de coaching, de formation. Mm. On crée aussi une dynamique comme ça. Bon, C'est aussi mon ancien métier, mais euh, il y a d'autres métiers que, DJ, que, que celui de DJ où il y a cette théâtre, euh, spectacle vivant. Le spectacle vivant, voilà, où, où on retrouve cette synergie. Euh, C'est fascinant. C'est fascinant, euh, justement, où en plus on est à une époque où, où, où parfois la société divise beaucoup. Oui. Et euh, je, je, mon métier, je l'ai toujours trouvé comme essentiel par rapport à ces cette, euh, par rapport à ça, par rapport à cette dimension-là. Mmh, et euh, justement là, dans toute cette période de Covid dans laquelle on a, qu'on qu a traversé où il y avait, euh, il y avait eu cette distinction entre les métiers essentiels et non essentiels. Mmh. Et, et je, je me suis retrouvé été... dans la case non essentielle alors que voilà avec tout ce que je viens de dire, pour moi on est l'essence, on a, ah bah on avait on touche à l'essence ouais. de, bon, voilà. De, de ce qu'est l'être humain, ce qu'est devrait être, les relations euh, humaines. Bon, humaine. En fédérant, en, dé, ouais, en dépassant euh, toutes les animosités. Et c'est vrai que ça, la, la, musique permet, enfin, la musique ou la danse permet ça, effectivement, je reconnais. Euh, tu me parlais de métier tout à l'heure, euh, c'est un de tes métiers sur coaching, mais on va y revenir justement par rapport au management. Toi, euh, donc tu, fais, tu finis ton lycée Ouais. et après bah Après, et je, pars après. À Là, je pars à et Dijon. Je pars à Dijon, je fais mes études. Alors euh, à la base je fais des études de sociologie mmh. et puis après euh, Dijon ça dure quelques années et puis j'arrive à Lyon euh, parce que j'avais des potes ici et aussi parce que c'est la musique qui m'amène euh, encore ouais. ici parce que euh, j'avais euh, voilà, des défis à relever par rapport à ça. Euh, euh, euh, Dijon, c'était une... bien, mais il fallait que j'aille plus loin. Lyon, c'était une ville en pleine effervescence musicalement. Il y avait une nuit sonore, il y avait plein de choses qui étaient pas stables. C'était les débuts, ça s'est hein. Donc, je suis à... je... naturellement, je suis arrivé ici. Euh... Et puis, j'ai continué mes études parce que j'avais cette passion pour la musique, mais j'ai toujours un... j'ai mené de front les deux trucs, en fait. Mmh. Et à un moment, bon, j'ai switché dans la musique, mais j'ai fait des études de re... en ressources humaines et en management euh, à Lyon. Ok, et donc après, tu as eu quoi comme job à ce, par rapport Alors, j'étais consultant en management dans un cabinet lyonnais. Ok, et ça s'est passé comment Je faisais plutôt de l'ingénierie de formation. Mmh. Bah, J'ai travaillé trois ans pour ce cabinet qui était un très, un très bon cabinet, très bien coté. Euh, voilà, c'était. Là, on est de, entre, euh, entre mes 25 et mes 28, 29 mmh. ans. Euh, voilà, il fallait. J'avais décidé de. En fait. Hein, je m'étais structuré un peu comme ça. J'avais défini trois projets. J'avais un projet alimentaire qui était euh, ma, ma, toutes mes compétences en ressources humaines oui. et formation, donc euh, un truc un peu, un boulot un peu administratif où je savais que j'avais toujours bouffer mmh. avec ça. Mon projet de rêve professionnel, donc c'était coaching, la formation, l'ingénierie. Donc j'y étais arrivé à 28-29 ans. Et puis mon projet de rêve, c'était la musique, oui. et être DJ, quoi, et tourner et vivre de ça. Donc, Vu que j'avais fait les deux premiers, bah, <rire> au bout d'un moment, je suis, à 28-29 ans, je me suis dit « on va aller sur le troisième ». Donc euh, j'ai arrêté mon job, Ouais, j'avais pas 30 ans mon mmh. job de, de coach, hein, de, de consultant, et, euh, et je me suis lancé à plein temps dans la musique. Ouais, c'est ça. Et voilà. on est à peu près à cette époque, à quelle, enfin, quelle année à peu près Je n'avais pas 30 ans, donc euh, on est à, à 2010-2011. OK. Donc là, tu es sur Lyon, tu mixes. En plus, c'est vrai que c'est une période de Lyon, enfin, entre 95 et 2005 à peu près, où ça part partout. Il euh, y a plein, plein de musiques, c'est vraiment euh, plein de courants qui naissent, effectivement, euh, de, la, de la dance, enfin de la suite. Et euh, c'est vrai que Lyon accueille beaucoup beaucoup d'artistes. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est une chance parce que... Enfin, vous avez tous pu voir, je globalise le hein, sens artiste, euh, toutes les, enfin ce qu'on appelle les pointures, mais ce n'est pas forcément des pointures, c'est les gens qui venaient d'horizons différents, qui amenaient euh, à chaque fois quelque chose. Euh, je pense à Derek May, par exemple, je pense à Carl Cox, qui mm -hmm. effectivement venait euh, des états unis et qui amenait quelque chose qui, qui tapait beaucoup plus. Et euh, tout le monde s'en inspire. Toi, tu mènes ta vie sur euh, quelque chose qui est euh, du mix. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement comme type de mix, toi type de mix. Euh, Création de musique, comment tu, comment tu choisis ta musique, si es, c'est définissable Oui, bah, ma démarche un peu artistique mmh. par rapport oui. au mix, si on pouvait décortiquer les trois, en trois trucs. Oui. Euh, le premier, c'est le, le sourcing, donc c'est la manière dont tu sélectionnes la musique. Mmh. Euh, ça, c'est un travail quotidien de savoir ce qui, toi, te fait vibrer, euh, les projections que as, tu as sur le dance floor en disant bah, « ça, ça va me permettre… » c'est un peu comme un puzzle quoi ouais, euh, de, de se dire bah ça ça va être une pièce du puzzle à un moment quand je vais mmh. jouer je vais pouvoir le mettre là donc il euh, y a tout ce travail là donc ça c'est euh, des années de culture et puis d'être toujours connecté euh, à ce qui se fait euh, à, au moment présent quoi à une époque parce que les, les tendances bah, ça évolue etc donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est la c'est ça ça fait beaucoup l'identité je trouve que c'est un truc qui se perd un peu, mais dans les... Dans... Moi, je, voilà, je suis un peu un DJ vintage, donc... Euh... <rire> T'adores, <t> <rire> <rire> tu me fais rire. Un <rire> DJ vintage. <rire> tu vois, DJ vintage. <rire> Allez, vas-y. <passique. rire> euh, c'est vraiment avoir euh, une façon de mixer. Oui, c'est ça. Et euh, une approche dans le mix, euh, en termes de dynamique, de la manière dont tu vas... amener Les sons, euh, tu vas... Tu vois, tu vas... Tu vas créer des tableaux, les enchaînements, là. toute une... Moi, voilà, on parle, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'Éric May. C'est un DJ qui est très, mmh. très, très, très, très dynamique, euh, qui met beaucoup de punch dans ses mix mmh. qui, qui avait, euh, qui a un éclectisme. Bon, à l'époque, dans les années 80, 80, 90, quand la musique euh, électronique émerge, il euh, n'y a pas énormément de techno ou de house. Du coup, les DJ techno house jouent un peu de tout. Donc, ils jouent du disco avec de la house, de la house mmh. avec de la techno. Euh, donc, tout est mélangé. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un truc qui m'a façonné et que j'ai gardé dans mes dans ma manière de jouer. Oui, J'adore ad, mettre un kick de techno sur un morceau de disco ou de house et ramener des dynamiques qui sont ouais. un peu différentes dans les mix. Donc ça, ouais, il y a une personnalité. Pour moi, Garnier a une manière de, a cette identité. A une identité de mix bien, bien particulière, ah oui, tout avec tout des fait. mix très longs, euh, très oui. progressifs, etc. Derek a son identité. Jeff Mills, euh, ben, lui, c'est un peu le... Il il, j'adore parce qu'il a une manière de mixer, tu, tu, il prend tous les risques, il te lance des disques, tu dis ça va jamais passer. Et c'est très vivant comme mix, et en mm -hmm. fait, hop, il rattrape le truc. Euh, <rire> hein, c'est très organique, <rire> j'adore. En fait. euh, voilà, après dans les... Dans les DJs, euh, dans les DJs plus récents, euh, parce que je ne cite que des anciens, je me ferais bien bien citer des jeunes. Euh, si il y, a des, euh, il y a des petits jeunes que j'aime beaucoup en ce moment, euh, qui sont à Amsterdam, qui s'appellent Kamal et Massalo. Mm. C'est une jeune fille et un garçon euh, très talentueux qui font aussi de la musique et pareil, qui ont cette énergie, qui ont, qui ont cette identité bien particulière dans leur mix. Allez voir. Euh, voilà. Et alors justement, on va faire un peu du décousu. Tu tu vois, c'est-à-dire que oh, moi j'ai ma trame, tu vois, mais on va faire hop, on va revenir après. Euh, les, les, donc les différents jeunes, c'est-à-dire même tous, tous en même temps, tu les côtoies aussi euh, dans une période où tu vas beaucoup au Bergheim. Euh, mm. et là effectivement c'est un, un club génial, tu m'en as tellement parlé, mm. et visiblement il y a une partie de la musique électronique qui s'y passe, hein, euh, ouais. là-dessus, toi qui connais, toi qui as mixé, ouais. je te laisse en toucher un mot là-dessus. C'est un club, euh, bon j'y ai beaucoup joué, j'ai ouais. joué à peu près une douzaine de fois, euh, qui hein, ce qui est fascinant, c'est euh, à chaque fois que j'y ai joué, je suis ressorti quelque chose. Ça une... Je ressortais énergétiquement ou j'avais une leçon, hein, je retenais quelque chose de la manière dont j'avais fait mon… Ça a été très, très, euh, comme on dit, formateur. Alors il y a d'autres clubs, à Lyon, il y a l'ambassade qui m'a mmh. énormément formé. C'est juste. Et le Bergame a été énormément formateur dans le son parce que j'avais voilà, mes bases euh, voilà, passionnées de la musique de Détroit, House, etc. Et là-bas, j'ai appris d'autres choses, euh, j'ai vu d'autres choses, j'ai vu une autre énergie, euh, j'ai retrouvé cette ouverture, j'ai retrouvé tout ce qui me faisait vibrer dans la musique là-bas, euh, un état d'esprit de ouf. Et euh, musicalement, en tant que DJ, euh, ouais, ça vibrait à chaque fois. Bah, en gros, c'est clair, chaque fois que je jouais là-bas, j'étais reparti euh, en termes de vibration et d'inspiration pour un an, six mois, un an. Euh, ça, remettait, euh, ça remettait de, de l'huile sur le feu de ouf. Quoi. Ah, mais c'est en plus, c'est un club très particulier en fait, où tu ne peux pas prendre de photos ni filmer ouais, quoi ça. que ce soit. ils ont une politique. Ouais. C'est très, très intéressant parce que euh, justement, on est totalement dans le moment présent. Mmh. Ça, le connect... Il y a une communion entre les gens, la musique, tout ça. Le fait de… Euh, de ne pas avoir de téléphone, qu'il y ait une porte qui soit très dure, etc. Du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on reste sur le sujet qui est Merci. la musique ouais. et la communion des gens. Et ça enlève euh, voilà, plein de choses qui sont superficielles, euh, qui sont omniprésentes maintenant dans nos oui. vies. Euh, et on revient à l'essentiel. Ah, mais totalement. Je, je suis bien d'accord avec La danse. <rire> l'ouverture, la, la, l'attention que, la, voilà, que tu portes aux gens et la musique. Ouais. Ça part du principe que c'est des passionnés. Donc du coup, quand tu es aussi passionné par la musique, tu veux préserver euh, ton, ton jardin d'Eden. Ouais. 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, je fais tout ça, donc tu mixes euh, pas mal tu t'affines. Euh, à ce moment-là, je me souviens, parce que là, je fais une interview hyper propre avec toi, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de hurler partout et de s'occuper dans les bras. <rire> ouais, mais je suis hyper content quand même. Tu as une grosse barbe rousse ouais. Et tu t'en sers d'ailleurs comme logo. Ouais. C'est ton ta design, design ta ouais, ma graphiste. Ta, ta graphiste, c'est le mot que je cherchais. <rire> ta graphiste qui en fait effectivement une interprétation dans une planche de une affiche de Cosmic Adventure, mm -hmm. qui doit être effectivement tes, tes premières, ton premier label, enfin un de tes premiers labels, il mm -hmm. me semble. Mm -hmm. Et ça, ben pareil. <rire> Vas-y, ce, ce truc est vraiment formidable. Bah, Tous particulière quand même. Quand qu'on a parlé de l'époque un peu consultant et tout ouais. ça, en fait, quand je suis sorti de là. Il y a eu une mutation. C'est-à-dire que je m'étais choisi en tant que musicien, mm. mon corps s'est aussi approprié ce choix. <rire> Clairement. Non, mais ah, c'est ouais. vrai. C'est vrai. Il y a rien de. C'est pas perché comme truc. Ça s'est vraiment ben produit. Euh, du coup, j'ai la barbe qui a poussé. Et euh, voilà, j'ai me... suivi mon instinct. J'ai laissé faire des choses. Et ma personnalité artistique a pris le dessus. Et euh, effectivement, après, euh, on a commencé. J'ai commencé. On a commencé. J'avais le label. J'avais mes soirées, etc. Puis avec les gens avec qui je travaillais, on cherchait une identité. Mmh. Et en fait, l'identité, elle était là et euh, ma graphiste, elle est partie là-dessus, sur le poil, sur la barbe et tout. Et après, on a un peu, on a un peu tourné ça. Hein. Mmh. Et Après, c'est marrant parce que des années après, je l'ai déconstruit, j'ai rasé la barbe et on bah, a fait autre <rire> chose. Mais... Oui, mais parce que tu évolues. Est on est normal, évolue. Et change et tout ce qui va avec. Oui. Alors 2016, on en est, alors pour ma pomme, je fais juste une petite transition mais qui va m'amener à toi. Euh, on en est au moment où euh, je crée l'Eneid parce que j'ai eu plein de, de heures dans la vie, avec Guillaume qui est justement en train de cadrer et de monter tout ça. Et c'est le moment où je te rencontre, euh, enfin où vraiment on affine notre relation et je te rencontre avec un, un autre qui s'appelle Aldo Paredes qui lui est photographe et qui t'a pas mal ouais. suivi sur euh, tous tes sets. Ouais. Et on fait un trio qui est plutôt mmh. pas mauvais, je trouve. Et il y a une sorte d'énergie, j'apprends beaucoup de vous, en fait, je vous l'ai jamais dit. Euh, je vous regarde fonctionner, je prends ce que je peux prendre, je me retrouve dans une sorte de spirale qui me va bien dans mon fonctionnement. Et je vous dois beaucoup à tous les deux, parce que je pense que tout ce que je fais actuellement et qui croît de plus en plus, je vous le dois, en grande partie. Mais, non mais vraiment, je, je, je dois à plusieurs personnes, sûr. donc je dois à Laetitia, je dois à vous, etc. Parce qu'il y a ce truc où, ce que je disais tout précédemment sur l'énergie, que tu étais capable avec Aldo par exemple de donner, ce, tu sais, ce, cet entraînement, cet, euh, tout est ouvert en fait. Mm. Et euh, c'est une période en fait où je pense qu'effectivement le monde est ouvert, mm. et il l'est toujours d'ailleurs, parce que c'est vraiment ce qu'on a dans la tête en fait, c'est ce mindset. Ouais. Et vous me permettez... Euh, parce que, parce que vous me montrez, par cette possibilité du monde, du monde de la nuit, alors que j'apprécie beaucoup, mais dont je me détache aussi parce que je sais le monde de la nuit, on sait bien mmh. les, le côté I et, et puis l'autre, hein. euh, <coughs> vous me permettez de lancer et d'être dans cette, ce, ce mouvement. Mmh. En fait. et Parce que la danse, c'est le mouvement. Ce que tu crées, mmh. c'est le mouvement. Et pareil, c'est de l'art. Et mmh. pour moi, tout est interlié. Mmh. Et euh, 2016, je te vois effectivement euh, évoluer, donc euh, oh, tu, tu m'emmènes, tu me fais découvrir plein de choses. Oui. Je trouve ça formidable tout, tout, tout ce que tu fais, les gens que tu me fais rencontrer, c'est-à-dire les grands DJ, tout ça. Je te remercie vraiment beaucoup, euh, pas parce que c'est une sorte de fan club et ça, mais parce qu'en fait, je vous rencontre des gens. C'est toujours le même principe, hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. C'est euh, découvrir comment ils pensent, découvrir le, oui. leur manière d'appréhender le monde et euh, on a de grandes discussions. Euh, sur, le, sur, sur le canapé euh, dans le premier arrondissement à l'époque à Croix-Rousse, sur bah, le sens de la vie, sur euh, oui. la manière dont tu conçois, en fait, dont tu changes les, les choses. Parce qu'en fait, on est toujours en construction, ce que tu me disais tout à l'heure, mmh. sur une vie entière. Et on en discute, en fait, longuement, je me, je me souviens, mais de manière très, très récurrente. Et ça nous fait grandir tout ce temps qu'on est. Et je te, mais je, te, je te remercie vraiment énormément, hein, parce que, ouais… Ah, ça y est, ah, on est touché Ah bah voilà, ah ben bah, voilà, ah, bah, on la ramène plus, là. <rire> c'est Donc... ré, réciproque, c'est… Euh... Ah, c'est touchant en tout cas, merci. <rire> ça va, euh, okay. mais... ça sera 15 balles. <rire> <rire> euh, Les relations humaines pour moi, c'est ça, c'est l'inspiration. Mm. C'est le fait d'être moteur ensemble, de, tu vois, et euh, tu as été euh, ah, sur d'autres plans oui, hyper présent, hyper en énergie mm. de la même façon, tu vois. Oui, je sais. C'est un échange pour moi. Et si j'ai pu t'apporter ça euh, ah, mais je te en retour des choses ouais. que tu as pu m'apporter, ouais. je suis très content. Ah, mais euh, oui, et puis te voir évoluer aussi, parce que même si je ne suis pas tout à tout et sept, parce qu'à un moment, euh, j'ai mon taf et je n'arrive pas, mais je te suis toujours et je vois comment, en fait, où, où tu en étais à tel moment et ton évolution. Ce que j'essaie de faire pour toi, c'est de ne pas regarder tous les jours, tu vois, pour voir comment tu évolues. Parce que tu sais, mmh. c'est quand on a laissé une période de temps ouais. euh, et que tu vois la suite que tu te dis, ah, il s'est passé tout ça, donc ça veut dire qu'il a dû faire tel ou tel truc. Toi, euh, parce qu'on a, on axe beaucoup sur ta carrière, mais tu as une vie familiale, qui tu mmh. as une fille aussi. qui est super chou. Il y a, un, il y a un moment j'ai ouais. fait d'autres choix aussi, euh, euh, un peu avant le Covid, euh, voilà, mmh. La, mmh. la paternité, c'est mmh. <rire> génial, c'est une autre aventure euh, humaine, intéressante. Euh, voilà. Et, et euh, j'ai cette, cette super petite fille qui est rentrée dans ma vie. Mmh. Donc, c'est vrai que je me suis un peu plus axé là-dessus. Euh, là, maintenant, ça, elle a 4 ans, donc euh, je, je me remets bien au travail euh, de la musique et de, mmh. et de, mes, et de ma passion. Mais euh, c'est vrai que euh, voilà. voilà cool. À un moment, il y a eu cette parenthèse. Oui, et alors, ça, c'est personnel parce que je les connais. Donc, tes parents ont toujours été présents pour, euh, pour elle aussi. Mm. Ça joue vachement là-dessus. Elle a eu de la chance, mais enfin, de la chance. Je pense que les mômes devraient avoir en général cette chance-là, c'est-à-dire que, hormis hors de la vie, mais euh, mm. sinon, ils devraient avoir, pouvoir être encadrés, encadrés par la famille, proches et aimantes. Ouais. Et ça, euh, c'est vraiment, vraiment top. Euh, ensuite, toi, euh, tu vas aller dans une période de ta vie, il me semble, à Chamonix. Mmh. et tu vas faire des trucs fantastiques à Chamonix, mmh. je me souviens parce que je avoir vu, et après donc une fois, donc Chamonix, après tu vas reswitcher à Lyon, mais ça tu vas mmh. nous raconter parce que moi j'ai pas tous les daïs. Bah Chamonix, c'est une époque où euh, j'avais fait beaucoup de choses à Lyon et euh, voilà, moi j'écoute un peu mon instinct et euh, j'étais un peu, voilà, il fallait euh, que je sorte de ma zone de confort, que j'ai des nouveaux défis. Ah, parce parce l'heure l'être sur... humain est un ouais, voilà. être de défi. Et quand il a gravi sa petite montagne à Chamonix, bah, qu'est-ce qu'il découvre Qu'il y a une montagne bah, derrière. <rire> voilà, bah, oui, oui. Ben bah, voilà, en fait, euh, je voulais bouger. Donc okay. euh, j'ai eu plusieurs choix qui se sont euh, ouverts. À... Voilà, je commençais à bien tourner, je voyais beaucoup de monde et euh, j'avais beaucoup d'opportunités. Et je, je vais là-bas. Et du coup, là-bas... Euh, euh, J'avais un manager à l'époque qui avait un festival euh, qui était mmh. grandissant, qui, était, euh, voilà, qui est devenu assez incroyable euh, dans la vallée. Euh, ils, ils organisaient des, euh, des, des après-midi, en tout cas, des, ils mettaient les stages euh, en haute montagne. Ouais. Donc J'ai joué à l'aiguille du midi, j'ai joué dans plein de spots incroyables. Du coup, ça, c'était vraiment une période euh, ouais, où je, je, de reconnexion à la nature. Moi, l'enfant de la campagne qui, euh, qui avait aussi beaucoup vécu à la ville et... Et du coup, qui se reconnectait assez fort à la nature, ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a ouvert d'autres choses euh, sur ma connaissance, mmh. euh, de moi etc. Et on parlait digression parlait, parlait de Wim Hof tout à l'heure, enfin, on ouais. parlait de la manière de se connaître justement ouais. à travers parfois d'expériences qui sont euh, de développement personnel, qui peuvent être… Intenses. ouais il faut ouais. que je ralentisse un peu ma diction parce que j'ai ça de parler rapide, mmh. mais c'est ça. Et Wim Hof, c'est quoi alors exactement Parce que pour tout le monde, bah, enfin, tout le monde ne connaît pas, mais c'est un truc bah, qui m'a beaucoup aidé je pense. Oui, bah alors euh, j'arrive en montagne, du coup effectivement, euh, j'avais eu la musique comme, mmh. euh, qui, comme, comme chose qui permettait un peu de, de me découvrir intérieurement, vibrer, etc. La montagne a été un autre truc qui a permis de me confronter à moi-même, de repousser euh, mes limites. et de, je, voilà, Comme je disais, je suis parti de long pour sortir de ma zone de confort et là-bas, j'ai été servi. Et euh, voilà, dans mon aventure chamoniarde j'ai fait des rencontres qui m'ont amené euh, à découvrir Wim Hof, qui est, euh, qui est un, un Hollandais qui est connu pour ses, pour ses records d'exposition au froid. Mmh. Il, il se baigne, il nage sous la glace, il se baigne dans des bains gelés euh, des heures durant mmh. et, euh, et donc, on a fait beaucoup d'études sur ce monsieur euh, mmh. qui avait des capacités incroyables. Et euh, il s'est avéré que par sa méthode, tout le monde a cette capacité-là. Et, et que ça a des bienfaits sur le corps qui sont incroyables. Et euh, je m'y suis intéressé de plus près à tel point que je me suis mis à pratiquer. Okay. Donc ces méthodes de respiration, ces méthodes d'exposition au froid et euh, le, le troisième pilier Wim Hof, c'est le mindset. Du coup, euh, je me suis mis à faire tout ça pour, très, de manière très assidue euh, pendant plus d'un an, on va dire. Euh, Aujourd'hui, je suis un pratiquant Wim Hof euh, au quotidien, mais euh, voilà, ça a été une aventure incroyable pour me dé pour découvrir des leviers. Euh, euh, sur, euh, sur mon corps, sur euh, mes performances euh, mmh. physiques, mentales. Et puis, j'avais besoin aussi de reprendre le pouvoir sur certaines choses. Personnellement, j'avais voilà, aussi, comme je disais, besoin d'aller plus loin, de redécouvrir d'autres choses et euh, je me suis plongé là-dedans. Mmh. Ouais. Retour à Lyon, si je ne me trompe pas. Mmh. Et euh, là, c'est reparti pour euh, un autre, euh, parce que tu, tu gardes toujours cette thématique, mais un autre truc qui est effectivement Val actuellement. Mmh. Et, alors, et justement maintenant, la question que je vais te poser, c'est ouais. raconte-moi maintenant et raconte-moi tes projections, parce que je pense okay. qu'il y en a plein. Ce qui est intéressant, mmh. c'est que du coup, euh, là, dans ce, euh, une fois que j'ai fait justement, là on parlait un peu toute cette euh, introspection, mmh. etc., euh, ça a été l'ère du choix, donc euh, ah. c'est quoi la suite, etc. Et euh, j'ai eu une forte envie de pouvoir euh, tout euh, assembler, Ma passion pour le développement personnel, euh, le, ma passion pour la montagne, ma passion pour la musique et d'en faire quelque chose euh, de concret. Et euh, voilà, euh, ça ne se dessine pas tout de suite. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il faut se confronter, explorer, faire des rencontres, etc. Et puis euh, donc cette année, euh, je rencontre euh, Mike à Valterrains, qui est, qui est mon associé sur, ces nouveaux, euh, salut, euh, <rire> sur ces nouveaux projets. Et, euh, et on développe à Val Thorens euh, un projet qui est basé sur est des événements en haute montagne, euh, qui est basé sur l'expérience, donc qui est l'expérience de la montagne, l'expérience sonore euh, par la musique et l'expérience de Schumen, donc on, dont on a pas, pas mal parlé. Et cet été, on a fait, euh, on a fait un pilote, euh, un, un essai euh, mm. avec euh, l'Office du tourisme de Val Thorens. Et on a emmené un groupe de 200 personnes mm en montagne. Donc le concept, c'était euh, on a lâché 200 invitations. Il y avait un point de, de ralliement dans Val Thorens. Les gens ne savaient pas où ils allaient. Ils savaient juste qu'ils allaient passer un bon moment. Et puis, on part en randonnée une bonne heure et on les emmène sur un spot euh, avec, euh, avec une installation sonore, avec des DJ, euh, en sachant qu'on fait ça dans, dans un respect euh, très profond de la nature. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de déchets. Les gens viennent avec leur propre breuvage dans des gourdes. Euh, là, on va avoir un partenaire de... Euh, qui, qui qui c'est groupe très... électrogène ouais, euh, électrique. électrique ouais. Donc euh, plus de pétrole, plus d'émissions mmh. de, de gaz, de pétrole, etc. Et vous aviez surtout cet euh, emblème qui était la porte. Ouais. Ah, vas-y, raconte la porte parce que c'est un truc fascinant ça. Bah ça, c'est Mike, il, il, il est en vacances et puis il m'envoie, il est au bord de la mer et puis il voit un ponton avec une porte au bout et il me dit, euh, putain, dans ce qu'on fait, j'ai cette image, il m'envoie des photos, et il me dit, y a ce truc. Lui, c'est un bricoleur, mec. donc il aime mmh, bien, bien bricoler des ben trucs. Ben et euh, il me dit, ah, il y a un truc à, voilà, ouais. à faire. Et il commence à regarder, à chiner des portes et tout sur le bon coin. Et il trouve cette belle porte qui ramène à Balto en camion. Et puis, euh, avec sa femme, il la peigne, etc. Et en, euh, donc, on avait cette porte. On ne savait pas encore trop ce qu'on allait en faire, mais on, on avait le symbole. Et sur le spot, effectivement, il y avait un, un espèce de. Dans le fond, une espèce mmh. de petite montagne, un petit monticule. Et on l'a mis en haut. Et c'est en face de la montagne. Et. Euh, ça ouais c'est c'est un symbole qui est assez qui est assez sympa qui, qui en tout cas qui porte notre message donc euh, voilà. et là tu fais l'opening euh, puisque aujourd'hui on doit être le 22 ou un truc comme ça 23 novembre toi tu fais l'opening de la de la station ouais le alors l'opening est ce samedi mais le, le, donc nous on n'a pas parlé ouais. notre donc ça notre concept s'appelle cyclique donc la première Sick Peak sera le 5 décembre à valtanance ok nickel et après, voilà, donc... en haut de la sim 3200 mètres pas mal, pas mal <rire> froid, pas mal froid <rire> ouais. mais ça va bien se passer. Et, euh, ouais. et alors, donc, toi, tu vas faire plusieurs sets euh, sur toute la saison, ouais. il me semble bien. Ouais. Et euh, après, tu comptes développer comment et qu'est-ce que tu vois pour toi dans ta vie Tu me diras, c'est suffisamment fluctuant une vie, mais ouais. qu'est-ce que tu verrais pour toi dans les années à venir, si c'est possible de dire ça De non. pouvoir toujours euh, avoir cette flexibilité de vie que j'ai, la garder et mmh. la cultiver, je trouve ça. Voilà, euh, les années, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Et puis, euh, ça me, ça me, ça me, ça me, on parlait de défis, donc ça me met dé, dans un défi quotidien, mais en même temps, ça rend ma vie plus savoureuse parce que je colle au plus près de mes désirs au quotidien. Et les désirs, c'est fluctuant. Mmh. Euh, ce qu'on veut aujourd'hui, bah, ce n'est pas forcément ce qu'on veut demain. Non. Parce qu'il voilà, y a plein de choses qui changent. On est en perpétuelle évolution. Donc, euh, avoir gardé cette, euh, cette philosophie de vie euh, vivante, et ça, c'est un défi en soi aussi à l'intérieur. Et euh, voilà, les deux, les deux choses qui sont primordiales dans ce que je veux faire pour le futur, c'est, voilà, je, je l'ai dit tout à l'heure, garder ma passion pour la musique intacte. Et puis vivre des moments particuliers avec ma fille. Okay. Des moments de qualité, ça c'est… Donc toute ma vie, est articulée, es tous là mes suite, choix un peu autour de ça. Euh, le projet, ce projet de montagne, j'aimerais vraiment euh, mmh. tu, continuer à le pousser euh, au maximum. Euh, le faire ailleurs, pourquoi pas aussi l'été. Euh, là, j'ai des amis en Corse, on pourrait peut-être le faire là-bas. Mmh. Voilà, essayer de le faire migrer. Et puis, euh, forte envie de refaire de la musique. Là, je me remets fortement en studio, je okay. suis bien inspiré. on bah, as un très joli là mmh. qui est derrière. De bah, toute façon, vous voyez là. Euh, Qu'est-ce que toi, tu... Alors, en tant qu'artiste, ça, c'est ma dernière question de l'interview, qui je voudrais de la vraie, enfin, de la vraie réponse. C'est un truc débile de dire de vraie réponse. Euh... Sincère. Ouais, ça me va bien. Moi, je suis toujours sincère. Hein. Ok. Ah, J'essaye. On essaie tous. Mais je pense que, ouais, on, on est plutôt pas Donc mal. tu veux que je pousse mon degré maximum ça Ben, c'est-à-dire que oui. Euh, J'ai deux, deux trucs. Donc, tu es un artiste. La première question, c'est quels sont les avantages et inconvénients de cette vie, de ton choix, enfin de cette vie même globale. Et la deuxième ouais. qui en découle, c'est qu'est-ce que tu dirais aux, aux jeunes, enfin même, ça peut être les vieux, mais aux jeunes euh, qui souhaiteraient se lancer dans cette euh, carrière, si on okay. peut dire carrière. Tu vois l'idée Ouais. Euh, ben bah, ce qui est euh, ce qui est kiffant c'est que c'est que ça a du goût quoi c'est à dire qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de gens qui euh, tu vois on cherche tous ou, mmh. euh, euh, moi j'ai eu la chance de assez vite me trouver sur ce que je voulais faire de ma vie euh, du coup ben bah, ouais j'ai une vie qui, qui s'approche le plus de, ce, de, ce, de la manière dont j'ai envie qu'elle qu'elle vive voilà je suis au plus proche de mes désirs donc ça c'est vraiment le voilà, et puis le, ce que ça m'apporte humainement, c'est un, un fil conducteur incroyable. En fait, tout, à chaque fois que j'ai des doutes ou à chaque fois, à chaque fois que j'ai des choix à faire ou que j'ai à avancer, je reviens à la musique, je reviens à l'essentiel, je reviens à la vibration que ça me procure et j'avance. Et ça, et ça a toujours été un fil conducteur. Dès que je suis parti, dès que je suis un peu euh, paumé dans, dans ma vie, on a tous ces moments de doute, et que je suis un peu dans le noir et que je cherche un peu la lumière, je me raccroche à ça, et, ça, et tout de suite, ça redéroule autre mmh. chose devant moi. Donc ça, c'est un peu le truc. Truc hyper qui de la vie d'artiste. Euh, et puis le, le, bah, le côté plus compliqué, c'est. Euh, il faut. Je vais le dire comme ça. Il faut porter ses couilles. <rire> <rire> voilà. Tu vas nous de sincère. Il y a un moment. Ben, il y a aussi les traversées du désert. On se sent seul parce qu'on est le seul à, à pouvoir euh, comprendre ce qu'on fait. Oui. Il faut s'émanciper de beaucoup de choses. Il faut s'émanciper de beaucoup de regards de la société, de la famille, de... voilà, il faut, il faut porter ses convictions. Et euh, ça, euh, voilà. des fois c'est euh, intense, ouais. mais quand, après, une fois que ces périodes-là sont passées, euh, c'est que du bonheur. Et donc tu dirais quoi petit ou petit jeune, n'importe quoi ne laisse, ouais. ne laisse personne te, te, te dire quoi faire, c'est toi qui sais au fond de toi, suis ton instinct. Ça me va bien comme oui. nos conclusions. Oui. Allez, hop, quel an. Merci, Louis. Merci. Merci à vous tous. Et c'est parti pour bientôt. Un prochain épisode. À faire un tour à ton studio Allez, go.